Là, bonjour à tous et à toutes. Nous nous trouvons une petite vidéo sur faire du simulator. J'espère qu'elle va vous plaire. Ça fait longtemps que j'avais envie de vous en faire. Mais il a fallu le temps que je... cherche un logiciel que je cherche. Que je mette le logiciel en place pour pouvoir filmer mon écran. Et c'est pour ça que ça met du temps à réarriver une petite vidéo simulation. Aujourd'hui, on va commencer par ce que nos passagers sont là. Alors, c'est Alors. Oui. On lui scan son petit code QR. Merci. Uh. Hello, hier mon ticket. Up. Elle aussi. Salut, viennent-ils dans ma direction? Votre point. Hi, je voudrais un ticket. Kaufen. Alors, Il y en oh. a qui vous demandent de scanner, les. de faire son ticket. Alors elle va aller à la destination que vous lisez voilà j'ai trouvé la destination dont elle me parlait celui c'est son ticket et celui scanne le QS et voilà, elle va dans le bus. Tut me leid, aber sie fahren ja gar nicht in meine Richtung. Voilà, on les a tous, nos petits doigts montés dans le bus. On est parti, les, les éclairs de sont allumés et les portes sont automatiques donc je n'ai pas à les fermer et les sous non elles sont automatiques. j'espère que ce début de vidéo vous a plu. Je vous ai coupé un peu... J'ai fait... un petit avec vous. Et je vous ai coupé le reste. Parce que c'était long. we live. The fire is I didn't see my fire, I had to And une petite annonce à vous faire je vais changer le nom de la chaîne youtube et ça va s'appeler dans pas longtemps peut-être pas avant tout ça mais dans pas longtemps je sais pas comment. et je vais l'appeler embarquer avec moi comme ça ce sera un thème plus, plus général parce que l'amour et dans le moteur c'est pas un thème général et... <rire> voilà euh, C'est pas un thème général et voilà J'aimerais bien un plus général pour vous proposer un peu plus de choses. Et pour le référencement, ça sera mieux. Mais la scène restera axée quand même sur les voitures. Les moteurs, ça, ça ne sent pas. Rassurez-vous, rien ne sent. Juste le nom qui sera un peu différent. Voilà, on est enfin sur la bonne route. Un énorme merci à tous ceux et à toutes celles qui se sont abonnés. et vous êtes super géniales. Ça me fait super plaisir de continuer comme ça et la communauté va grand ma communauté va, va continuer à grandir Et j'ai vu que ça voilà, ça vous plaisait ce que je faisais, et ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à aussi me laisser des commentaires pas des vidéos parce qu'il n'y en a pas beaucoup hum, et voilà pour ça continuer comme ça normalement vous me verrez dans cette vidéo j'ai essayé de mettre le webcam au dessus de mon écran euh, voilà. j'espère que vous me verrez bien on doit tournailler par là que cette vidéo un peu détente vous il pleut comme vasque épice dans le jeu mais ça va on arrive quand même à s'en sortir Retrouve un peu plus loin. Ah oui, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que, pour le moment, avec la crise sanitaire dans laquelle on est, je pense, il n'y aura pas beaucoup de vidéos euh, voitures. Euh, mais je vais essayer de quand même vous en filmer quelques-unes. Euh, mais il y aura plus de vidéos gaming. Euh, comme ça. Comme ça comme celle que je suis en train de vous faire maintenant. Mais, dès que je peux reprendre un peu plus mes activités, euh, dès que la crise leur permettra de le faire, mais... Voilà c'est difficile c'est pour moi euh, de... pour le moment j'ai envie de faire des trucs peut. mais ben ne vous inquiétez pas j'ai encore des ans à filmer. mais il faut de la crise sanitaire le permettre. on va on va pas tout faire aujourd'hui vous inquiétez pas il y aura plusieurs épisodes là on arrive en ville Enfin Parce que ça en pouvait plus, cette route c'était interminable. on euh, avait apprécié à euh, zé loupé je tourner là mais j'ai loupé alors vous savez ce qu'on fait c'est moi on recule pour prendre la bonne direction C'est plus gay de conduire en ville que de conduire comme ça pour l'autoroute. Voilà, on y est. Un travers rondement mené. Mais c'est Bien. Et on va sortir du Eh bien... On va se quitter ici pour cette vidéo. Vous voyez que c'est pas encore fini. Il y aura d'autres vidéos sur sur ce ferme bus je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée selon quand vous regardez cette vidéo c'était l'amour et dans le moteur bye bye tout le monde